Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Majorvitch, conseiller municipal à l'Arbrel et animateur du groupe d'action locale de la France Insoumise. Je fais cette vidéo pour vous convaincre en quelques mots qu'il faut voter Cécile Bulin les 12 et 19 juin prochains dans le cadre de l'élection législative de notre huitième circonscription du Rhône. Cécile Bulin est aide-soignante et candidate pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui réunit le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie les Verts et la France Insoumise. Il n'y a pas si longtemps, comme tous ses collègues, elle a été applaudie. Comme tous ses collègues, elle est dévouée à ce qui nous est le plus précieux, notre santé et celle de nos proches. Rien ne devait être comme avant, tout devait changer, selon le président Macron, et pourtant, ils ont continué à fermer des lits d'hôpitaux, à faire des économies sur nos services publics. Ce n'est plus possible. L'Assemblée nationale doit ressembler au peuple français. Caroline Fiat, députée de la France insoumise et première députée aide-soignante de l'histoire de l'Assemblée nationale, ne doit plus être la seule. Cécile Bulin y a toute sa place. Cécile Bulin saura défendre le seul patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas, à savoir le service public. Pour défendre ceux qui existent déjà, les hôpitaux, les écoles par exemple, et en créer de nouveau pour l'énergie, l'eau, le logement. Venez la rencontrer le 2 juin à Tarare à la salle Triomphe et le mardi 7 juin à la salle Lucien Timonier de l'Arbrelle. Votons Cécile Bulin qu'elle devienne députée de la Nation et Jean-Luc Mélenchon Premier ministre.